Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Marathon des Langues. Je suis Lauriane et je profite de ce magnifique coucher de soleil ici à Agadir au Maroc pour vous faire cette vidéo dans laquelle... Je vais vous parler d'une astuce vraiment toute bête qui va vous permettre euh, d'apprendre les langues, n'importe laquelle, celle que vous apprenez en ce moment euh, pour progresser avec euh, plaisir et surtout avec Netflix. Parce que je sais que vous adorez Netflix, je suis sûre que vous adorez regarder des séries ou euh, même des films. Donc, juste avant de vous donner cette astuce pour, à, pour apprendre avec plaisir et avec Netflix, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Quitte sept jours le la formation gratuite en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Donc pour vous montrer ce hack tout simple tout simple à mettre en place pour euh, progresser avec Netflix, et eh bien on se retrouve de l'autre côté de l'écran et on va quitter ce magnifique coucher de soleil. Alors, pour apprendre une langue avec Netflix, on va installer une extension qui est propre à Google. Donc, on va se rendre sur le Google Chrome. Dans la barre de recherche, on va mettre euh, Google Web Store. Je crois que c'est ça. Hop Donc, Voilà. Donc là, vous avez Chrome Web Store. Donc, on va cliquer ici. Ici. Et on va installer. Donc là, c'est l'endroit où vous pouvez télécharger des extensions si vous ne l'avez encore jamais fait. Et vous allez dans la barre de recherche ici, vous, avez, vous allez écrire « Learn language with Netflix ». Voilà, bim Et là, nous allons trouver cette extension « Language learning with Netflix ». On va cliquer sur « Ajouter à Chrome ». Donc là, on va dire okay, aj « Ok, j'accepte. Ajouter l'extension ». Et là, vous voyez, il y a une nouvelle euh, icône, une nouvelle icône ici. Learn, euh, language learning with Netflix. Vous allez sélectionner votre langue euh, de départ, native language. Donc, vous allez choisir français si c'est le cas. Et si vous êtes polyglotte, que vous voulez devenir polyglotte, euh, ce qui est cool, c'est de mettre euh, une autre langue que vous parlez peut-être déjà pour entretenir. Par exemple, l'anglais, euh, l'espagnol ou une autre. Donc, nous, on va faire avec la démo en français. On continue. Set up complete. Donc, maintenant, ils nous disent, euh, maintenant, vous pouvez ouvrir une vidéo sur Netflix en utilisant Chrome parce que ça dépend vraiment du navigateur Chrome. Ni, ni, ni. Et je vais vous faire la démo. Et je vais sur Netflix. bim. Donc là, j'arrive sur mon compte. Et donc là, on fait comment Eh bien, on clique sur euh, l'extension qui se trouve ici. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez cliquer sur le catalogue. Et là, vous allez choisir la langue que vous voulez étudier. Il va vous donner tout ce qui est disponible dans la langue que vous voulez apprendre. Donc, si par exemple, euh, la langue que vous voulez apprendre, c'est l'anglais, eh bien, on va choisir English. On va choisir notre pays. Donc, ici, on est en France. Hop et donc là, vous avez toutes les séries qui sont disponibles dans la langue que vous souhaitez apprendre. Donc si par exemple, on prend Friends, on va cliquer ici. Et regardez ce qui est magnifique. Hop, on va mettre du son. Alors, donc là, vous avez le sous-titre en anglais, le sous-titre en français. Et là, vous avez euh, tout le texte uniquement en anglais. Et regardez, quand vous cliquez dessus, vous passez votre souris, vous avez la traduction en français. Et si vous cliquez encore dessus, What? vous entendez la, euh, What? la prononciation. Et vous avez la traduction directement dessus. Should. Should. Ça, c'est merveilleux. Euh, et vous avez une option qui est géniale ici, c'est quand vous cliquez sur l'étoile, ça vous permet d'enregistrer les phrases ou des mots de vocabulaire qui seront directement dans votre dossier euh, sauvegardé. Donc là, c'est une fonction pro donc, qui est payante, euh, qui sera de 4,45€ par mois, qui vous permet euh, d'enregistrer tous vos mots. Donc vous avez euh, les sous-titres en, en anglais et les sous-titres en français donc ce que je ne vous conseille pas c'est d'avoir uniquement les sous titres en français et comme le cerveau va à la facilité et eh bien il va et ne sait pas faire plusieurs choses à la fois il va lire les sous titres en français et ne pas euh, écouter en parallèle euh, l'anglais ou euh, une autre langue et euh, ça ne va pas vous faire avancer donc là l'idéal c'est que vous l'avez en anglais et donc c'est de vous focaliser sur l'anglais et de faire des pauses si vraiment vous voulez suivre en français et donc là, vous pouvez choisir les différents épisodes de la saison en cliquant ici. Bim Et on va regarder s'il y a d'autres choses sur le catalogue. Hop On va se dire qu'on veut apprendre l'espagnol. Hop Spanish. Cool La cassa des papels. Et donc si vous revenez directement à votre Netflix Si vous revenez à votre Netflix classique et eh bien sachez que euh, l'extension va se mettre automatiquement en place donc si on revient sur les épisodes précédents Hop, vous arrivez directement dans l'interface euh, d'apprentissage. Uh, Et si vous voulez revenir à un mode euh, classique, il vous suffit de cliquer sur « Off » ici. Et voilà. <rire> <rire> what, what, hello, Mais dans tous les cas, je vous, in, je vous invite vraiment à avoir vos sous-titres euh, en VO et non dans votre langue native donc euh, si vous écoutez en anglais, regardez les sous-titres en anglais et ce même si vous ne comprenez pas tout, c'est euh, justement une manière d'apprendre, de noter je vous invite à noter les, les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas euh, pas tous évidemment mais vous en sélectionnez par exemple 10 dans votre épisode vous cherchez la traduction et vous relisez euh, votre calepin de vocabulaire euh, au moins une fois par semaine alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Bon j'avoue qu'on ne me voit pas très bien sur cette vidéo mais je voulais vraiment mettre en avant le coucher de soleil. Et donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo du Marathon des Langues. Ciao les amis